Aujourd'hui dans Solidaire en action, on reçoit Bérangère de Solidaire Calvados. Solidaire en action. En en action. action. Très vite on a été tous très très très occupés parce que l'urgence c'était de mettre à l'abri tout le monde dans tous les secteurs donc sur Caen il y a deux sites du centre d'appel WebHelp et sur Caen ça a été le premier site à fermer en France à l'initiative en fait d'un groupe de salariés qui dès le lundi étaient très très très angoissés par l'idée de devoir aller travailler alors qu'il y avait eu l'appel au confinement euh, général les salariés de WebHelp ont débrayé euh, le lundi jusqu'à ce que euh, l'entreprise euh, ferme. Très rapidement, elle a réouvert. Donc si elle a été une des premières à, à fermer, elle a été aussi une des premières à réouvrir, avec une partie des salariés en télétravail et d'autres sur ce qu'ils appellent les plateaux, hein, donc sur site, Alors avec euh, des effectifs très très très légers, avec euh, les portes ouvertes pour éviter d'avoir à toucher euh, les poignets par exemple, avec un poste sur deux euh, d'occupé en quinconce pour ne pas être face à l'autre, euh, avec un cheminement dans la boîte pour ne pas avoir à se croiser et du matos disponible. L'entreprise a dû quand même montrer de blanche pour, que, pour pouvoir y ouvrir. Ce qu'on voit c'est euh, la difficulté, à juger de ce qui est une activité essentielle ou pas. En tout cas, les boîtes, elles n'ont pas envie d'être considérées comme non essentielles. Et puis, euh, quand même, de la pression sur, sur les salariés. Quoi. Ça a fait euh, rire jaune beaucoup de salariés des centres d'appel, parce que Pénico a dit que euh, les centres d'appel étaient essentiels pour mettre en contact les familles. Donc, je pense qu'elle s'est crue à l'époque des demoiselles du téléphone. Alors, on <rire> sait bien que euh, les centres d'appel aujourd'hui, c'est beaucoup de démarchage par téléphone. C'est, voilà, a priori, pas essentiel, quoi. Localement, les entreprises automobiles ont, ont fermé aussi sous la pression des salariés, euh, Renault Trucks et, euh, et PSA, avec pour l'instant des volants de volontaires qui sont sur site pour assurer la maintenance, mais pour l'instant, euh, voilà, les, euh, les salariés sont en activité partielle secteur du médico-social, parce que là, c'est très, très compliqué. Des les structures d'accueil, il n'y a quasiment pas de matériel, ou alors il vient tout juste d'arriver. Et quand euh, certains euh, mettaient leurs propres masques, qu'ils s'étaient un peu confectionnés, euh, ils avaient la pression des directeurs, euh, enfin, des directions, pour euh, pour enlever les masques. L'autre chose là dans, les, dans le médico-social, c'est qu'il y a euh, la volonté de euh, confiner personnel et euh, personnes accueillies sur les structures mêmes pendant 14 jours, là. donc sur la base du volontariat, sans aucune information sur quelles conditions de salaire, sur est-ce qu'il va y avoir une prime ou pas, comment, euh, comment on va pouvoir récupérer euh, les heures qui sont faites, parce que ça va être H24 pendant, euh, pendant 14 jours. Et Il faudrait simplement faire confiance à la direction qui par ailleurs ne respecte quasiment plus aucune règle, ne prend pas en compte les avis des CSE, euh, soit sur le droit à la déconnexion, sur euh, se permet de modifier les horaires au dernier moment. Donc, il faudrait simplement faire confiance à ces directions-là. Et par ailleurs, on note aussi des employeurs qui refusent de déclarer en accident de travail les euh, personnels qui seraient contaminés. Il y en a déjà un certain nombre. Un certain on essaye d'intervenir dans les secteurs où on est. Le problème, c'est tous les secteurs où on n'est pas implanté. Et là, on imagine que c'est un peu, euh, peu l'horreur. Du coup, à ce propos, est-ce qu'il y a un petit peu de démarche intersyndicale qui existe sur, euh, sur le département ou sur la ville de Caen Non, c'est euh, Solidaire qui a relancé l'intersyndicale de lutte, donc F, euh, FSU, CGT, euh, FO, euh, avec un communiqué pour dénoncer la situation. On a du coup d'autres démarches unitaires, euh, là un peu plus large. On a répondu euh, à l'appel de la LDH à euh, créer sur sur Caen un Observatoire des Libertés Publiques. Déjà sur quand on a des exemples d'amendes abusives et, euh, et euh, une telle restriction des libertés avec aucun contrôle démocratique. Euh, bah, enfin, forcément qu'il va y avoir des abus. La difficulté, en fait, c'est euh, l'action syndicale. Bon, Pour ceux qui sont obligés d'aller euh, d'aller sur euh, leur site de boulot Là, là c'est enfin, voilà, ils sont en contact de leurs collègues en télétravail confiné. Bah, on fait un peu tout à distance. Et puis, bah là, on, on découvre euh, du coup bah, l'importance des réseaux sociaux. Pourtant, nous, dans le Calvados, on n'était pas spécialement pour les réseaux sociaux. Hein. Vous avez fait pas mal de publications de fiches, de, de ouais. choses assez précises. On a tout de suite, notamment sur le droit de retrait, donc il y a un bulletin juridique qui sort régulièrement en ce moment avec toutes les ordonnances qui sont en train de, de passer. Des fiches un petit peu plus pratiques, thématiques, par exemple sur la question des, des droits des femmes et sur les numéros et les ouais. contacts d'urgence. Il y a des fiches qui sont en préparation sur le droit à l'avortement qui, qui peut être mis en question compte tenu de la crise sanitaire. Donc voilà, on sort du matériel un peu pratique, des outils en fait, quoi, pour, pour aider tout le monde dans ce contexte. Solidaire en, action. en, en action. action. Si par ailleurs vous avez la moindre question, n'hésitez pas sur le site de Solidaire, solidaire.org, il y a une foire aux questions. Et nous avons mis en place un numéro vert, disponible 7 jours sur 7, de 9h à 19h, où des syndicalistes répondront à l'ensemble de vos questions sur le coronavirus au travail. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la faire tourner, à la liker, portez-vous bien. A bientôt les camarades.